Bonjour, je m'appelle Zoïs Moitier, je suis doctorant à, au laboratoire de mathématiques de l'Université de Rennes et Je vais vous parler de la question « Peut-on entendre la forme d'un tambour ?» C'est en 1966 que Maccap, Mac dans un article intitulé « Peut-on entendre la forme d'un tambour ?» euh, proposa cette question. Donc physiquement, c'est vous prenez une, une membrane que vous tendez sur un bord. Cette membrane va osciller à des fréquences déterminées, appelées fréquences propres et la question est de savoir si, euh, en connaissant ces fréquences, est-ce qu'on peut connaître la forme de notre tambour. Donc, mathématiquement, un tambour, ça va être juste un ouvert de R2, à bord régulier, et entendre un tambour, ça va être trouver les lambda positifs, tels qu'il existe une fonction de oméga dans R, tels que moins laplacien de U égale lambda U dans oméga et U égale 0 sur le bord. Une membrane, elle est fixée sur notre bord. Donc, la théorie spectrale nous dit que, il existe donc une suite de lambda qui tend vers plus l'infini, qu'on peut ordonner de manière croissante, et on va appeler le spectre de oméga cette suite de lambda. Donc le spectre de oméga est invariant par translation, rotation et réflexion, donc ça veut dire que si on bouge notre verre dans le plan R2, on ne va pas changer le spectre, et donc le spectre ne dépend que de la forme. Donc on va commencer par deux exemples assez simples. Le cas du rectangle, donc de longueur a et de largeur B. Dans ce cas-là, on a des expressions pour le spectre et les modes associés. Et je vous ai mis le graphe des modes, des premiers modes. En rouge, c'est plus 1, en bleu, c'est moins 1, en blanc, c'est 0. Et donc, on a un dégradé de couleur du moins 1 au plus 1, donc de bleu à rouge. Et donc, dans ce cas-là, on voit que si on connaît le spectre, en fait, on va connaître A et B, qui seront donc la largeur et euh, la longueur de notre rectangle. Donc, on va connaître la forme de notre rectangle. Un autre cas assez simple, c'est le disque de rayon A. Donc dans ce cas-là, le spectre et les modes vont avoir une expression euh, déterminée par les fonctions de Bessel euh, de première espèce d'ordre J. Je vous ai rappelé le graphe typique d'une fonction de Bessel, les premiers modes. Et donc Dans ce cas-là aussi, si on connaît le spectre, on va connaître donc le rayon de notre disque et donc on connaîtra la forme de notre disque. Et donc On peut aussi différencier un disque d'un rectangle sur leur spectre. Maintenant, dans le cas général, est-ce que c'est vrai donc euh, non, ce n'est pas vrai. Euh, en 92, trois chercheurs ont montré que ces deux tambours sont donc euh, isospectraux, c'est-à-dire ont le même spectre et ils n'ont pas la même forme, donc appelés euh, cocotte et flèche. Et donc, je ne vais pas vous le démontrer, mais je vais vous le montrer au moins numériquement. Donc numéri Numériquement, très rapidement, je vais utiliser donc, la méthode des éléments finis. Donc, je vais découper mes deux tambours en quadrangles. Et sur chacun de mes quadrants, je vais, faire une je vais approximer ma fonction par un polynôme à deux variables jusqu'à un certain degré D. Et donc chaque chez sera un degré de liberté. J'appellerai donc ND les degrés de liberté totale. Et euh, j'ai un algorithme qui, étant donné une discrétisation, me donne une approximation numérique des lambda k et des uk. Et euh, je vais être sûr que mon algorithme n'est pas mauvais, donc je vais voir s'il converge quand j'augmente mon nombre de degrés de liberté total. Donc, juste très rapidement. Euh, donc là, on a le graphe des erreurs. Donc, on a le, le log 10 de l'erreur relative en fonction du log 10 du degré de liberté donc, qui augmente. Et euh, dans ce graphe, j'ai le graphe des 10 premières valeurs propres. L'erreur est censée se comporter asymptotiquement comme une droite de pente moins 4 tiers. Et on observe que c'est bien le cas. Donc, mon algorithme fonctionne. Et donc les résultats numériques sont les suivants. Sur, donc là, j'ai les quatre premiers euh, valeurs propres et modes propres associés, donc sur le cocotte et flèche, avec les valeurs propres euh, à 5 euh, chiffres significatifs, qui est la précision que j'ai obtenue. Voilà. Et euh, le, les quatre suivants. Voilà. Donc dans le cas général, on ne peut pas entendre la forme d'un tambour. Mais euh, si on considère donc. Euh, Lambda de R, qui est le nombre de valeurs propres inférieures à un certain grand R, on a une formule asymptotique de ce lambda de R, quand R tend vers plus l'infini, qui fait intervenir l'air pour le premier terme et ensuite la longueur du bord pour le deuxième terme. Donc en fait, on peut entendre l'air et le périmètre d'un tambour. Et donc pour finir, le 9e et le 10e mode de nos tambours cocotte et flèches, et merci de votre attention.